Personne. Personne. Personne. Personne. Personne. Il lui ressemble. Il est le Dieu de et gloire. Élevé. dans la joie. Notre joie, c'est celui d'apporter une bonne nouvelle ce matin. Notre joie, c'est celui de vous dire que le Seigneur nous soutient encore ce matin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ce matin encore, nous allons au travers de notre page, c'est la borne Kinkanda, vous parler de notre Seigneur, vous dire combien le Seigneur est bon et merveilleux, combien il va nous faire du bien. Vous tous qui nous suivez dans vos maisons, dans cette page, vous tous que vous allez nous suivre sur la télévision, soyez en sûrs, le Seigneur nous bénira ce matin, sans plus tarder, nous voulons passer des moments d'adoration, dire au Seigneur comment il est merveilleux, comment le louer, durant toute la semaine, il nous a sécurisés, il nous a protégé. voilà pourquoi nous allons, avec ces chants, adorer notre Dieu et nous dire combien il est merveilleux, Seigneur, tu es bon pour Seigneur, tu es glorieux pour nous. Seigneur, tu es digne, éternel Dieu. Seigneur, nous reconnaissons en toi un Dieu puissant. Seigneur, nous reconnaissons en toi un Dieu glorieux. Merci, Seigneur, joie, pour notre démarche. Nous avons de ta joie. Nous avons donné, éternel Dieu. Dans ta présence, nous avons éternel Dieu la ferme de la vie. Alléluia. Tu es un Dieu béni. Je te loue, tu es ce matin, le frère qui est encore vivant et qui va célébrer ce matin. Tu rêves Digna l'agneau, dignait l'agneau, digna l'agneau, l'agneau, Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu, ah oui, trombe, tu règnes, à jamais, lui, assis sur le trône, tu règnes à jamais. assis sur le trône, tu taux, règnes à jamais. Tu assis sur le trône, tu règnes à jamais. sur tu règnes jamais, à jamais, reviens Assis sur le trône, jamais, règnes à jamais, sur Assis sur le trône, tu règnes à jamais, reviens assis jamais, le trône. Tu à jamais, Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais.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 Assis sur le trône, tu ne m'engageras jamais. Zapole nangai, o zapole nangai, T'as Entre, Seigneur. ce même, même si je suis dans la crise, c'est pour, pour avoir confiance en toi, etternelle. Je te conseillerai avec Dieu, Je tant sur toi, mon Dieu, Je confiance en toi, mon Dieu, je ne regarde de mon retour ce matin, c'est toi, Dieu, ma lumière ce matin, c'est toi, ma chouche, ce matin, c'est toi, mon réconfort ce matin, c'est toi, mon rocher, je ne regarde de mon tour, le sel, la brille, je n'ai pas pris ce Grâce à toi ma raceuse, Merci pour la faveur divine Merci pour le souffle de Dieu je, je compte sur toi, Seigneur je, je, je compte sur toi, éternel Je n'ai que toi, Jésus sénère. Jésus. Sénère. Jésus. Sénère, Jésus, grâce à toi La grâce est béni sois-tu, éternel ou gloire bénisse toi tu ce matin. Raison pour laquelle, éternel Dieu, nous n'avons que confiance en toi ce matin. Jésus, accorde-nous ta grâce. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer, les dieux de gloire. Ah, voilà pourquoi nous voulons t'acclamer, les seigneurs de Seigneurs. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer les Tout-Puissants. Merci, bien-aimé. Je suis dans la joie ce matin parce que le Seigneur ne nous abandonne pas. Que ce soit la crise, que ce soit les moments difficiles, le Seigneur est avec nous. Ce matin, je partager une bonne nouvelle. Et le thème que je, nous nous sommes proposé ce matin, c'est une journée des bonnes nouvelles, une journée de bonnes nouvelles. Et nous allons lire un roi, le chapitre 7. Nous partirons du premier jusqu'au neuvième verset. Une journée de bonnes nouvelles. Un roi, le chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 9. Élisée dit écoutez la parole de l'éternel, ainsi parle l'éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de deux mesures d'orge, pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. »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 Allons, j'étais dans le camp des Syriens, s'ils si nous laissent vivre, nous vivrons et si ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au, au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici il n'y avait personne, voici il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le, dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent, prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp pénétrèrent dans une tente. mangèrent. Le prêt étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en, emportèrent de l'argent, de l'or, de vêtements. Ils allèrent cacher, ils les rêvèrent, ils les rêvèrent. Pénétrèrent dans une autre tente et en emporta des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre :« Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous entendons jusqu'à la lumière du matin, les châtiments nous atteindra. Venez maintenant et allons informer. » La maison du roi. Si nous croyons que ceci est la parole de l'Éternel, nous allons acclamer le Seigneur là où nous sommes. Quand nous lisons les chapitres précédents de, de, de, du chapitre 7, c'est-à-dire le chapitre 6, nous apprenons mieux cette histoire dans le verset 1 du chapitre 6. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans dans un conseil qu'il tient avec le serviteur, il dit « mon, mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire Dans le verset 9 on les dit Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël Garde-toi de passer dans ces lieux Car les Syriens y descendent Le roi de Syrie se rend compte Que tout ce qu'il planifie Tout ce qu'il est en train de mettre comme stratégie en place Est divulgué de l'autre côté du camp de, de, des adversaires Et lorsqu'il apprend qu'il y a un prophète Ce prophète qui est Élisée Qui a donné les informations à, au camp D'Israélites, il dit non Il envoie une armée tout entière Pour aller arrêter Élisée, les prophètes Cet homme fut donc euh, Envoyé, il envoya Deux hommes, et lorsque ces hommes Arrivèrent pour envoyer, nous connaissons Cette histoire, envoyer pour arrêter Élisée, Élisée La Bible dit qu'il fit frapper D'aveuglement, et Élisée les amena Auprès du roi des Israélites. Et c'est alors là que Notre Dieu et Élisée va dire à au roi, ne les condamne pas ne les tue pas euh, renvoie-les en Syrie et devant, à partir du verset 24 du chapitre 6, on apprend que Ben Haddad, roi de Syrie envoie son armée assiéger Israël et quand on est assiégé bien-aimé, quand on est entouré quand on est barricadé par des situations difficiles, l'accès devient difficile, on ne sait pas où s'approvisionner en nourriture on ne sait pas où s'approvisionner en eau, on ne sait pas prendre quoi que ce soit, c'est la fin qui, qui est en train de ronger les peuples d'Israël peu à peu la, la, la fin est en train de ronger une nation peu à peu on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, pourquoi parce qu'on est assiégé, j'aimerais nous parler de quelques, quatre vérités parmi tant d'autres qui se dégagent dans cette histoire ce matin et euh, nous dire, malgré toutes les circonstances, malgré toutes les difficultés que tu rencontres qu'un homme peut rencontrer malgré les situations difficiles auxquelles on peut faire face à une chose vraie Dieu est capable malgré tout d'apporter une solution Écoutez cette bonne nouvelle Tant qu'il y a encore la vie, il y a de l'espoir Tant qu'il y a encore la vie, il y a de l'espoir Et la première vérité que j'aimerais partager avec nous ce matin C'est notre combat est sûr et, et notre combat sur la terre est toujours d'actualité À tout moment dans notre vie, l'ennemi peut assiéger et nous mettre dans un état de crise atroce. Mais malgré cela, Dieu a toujours une solution pour ceux qui sont à lui. Notre combat est toujours d'actualité. Mais Dieu a toujours une solution. Pour nous. Quand le malheur vient, même le roi n'est pas épargné bien-aimé, dans le Seigneur. Quand le roi vient, même ceux qui sont, qui ont de fortune, Mais quand l'ennemi t'encercle, quand l'ennemi est en train de t'entourer, il assiège ton camp, même ce que toi tu espères, sur quoi tu espères t'appuyer, ne représente plus rien. L'erreur, c'est de, de faire confiance à, à, à ce que nous possédons. Et nous voyons que dans 2 Rois 6, le verset 26, et comme le roi passait sur la miraille, la Bible dit ceci, une femme lui cria, sauve-moi ô oh roi mon Seigneur, sauve-moi ô oh roi mon Seigneur. Il ne pouvait pas le sauver lui-même, il était dans la même situation, il était dans la même galère. Il était dans la même emprise, personne ne pouvait les délivrer. Frère, c'est difficile de s'appuyer sur sa propre force et c'est difficile de s'appuyer sur la force de quelqu'un d'autre. Quand l'ennemi nous encombre, quand l'ennemi nous saisit, quand l'ennemi est présent dans notre vie, il n'y a plus rien à faire. Mais il y a une bonne nouvelle et que nous pouvons nous rabattre c'est l'éternel Dieu des armées. Le combat de ta vie n'est pas à cause de hommes, n'est pas ton voisin, n'est pas ton père, n'est pas ta, ta mère ou, je ne sais pas, quelqu'un qui est au-dessus de toi. N'est pas la haine pour ces personnes-là, tout simplement parce que le combat n'est pas de là. Le roi d'Israël voulait... voulait... Convoquer Elie pour qu'on les fasse si mal. Dans le verset, dans 2 le, le, dans Rois 6, le verset 31, le roi dit ceci. Que Dieu me, me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, le fils de Chafraf, reste aujourd'hui sur lui. Il croyait, le roi croit que sa douleur, sa difficulté, c'est Élisée qui l'a causé Bien, mais ne croyons pas qu'une personne ou un individu est la cause de notre difficulté. Oui, le diable ronde tout autour de nous. Il a déjà siégé, il a déjà mis des situations difficiles. Et nous voyons combien aujourd'hui, dans l'actualité, combien est-ce que les pays sont entourés de difficultés économiquement parlant. Oh, oh, moralement, les gens sont, le, la morale des gens sont au bas niveau. Mais qu'est-ce qu'il faut dire des fois le combat nous arrive parce que nous, nous, nous avons nous-mêmes ouvert la brèche, et Israël se trouve dans une situation telle que à cette époque-ci, il était un peuple désobéissant vis-à-vis -vis des dieux. Et des fois c'est nous-mêmes qui ouvrons une brèche C'est pourquoi l'ennemi quand il vient Il trouve la brèche, il entre Et il nous inflige une certaine difficulté Des chroniques, le verset 29 Le, le chapitre 29, le verset 6, dit ceci Car mon, nos pères ont péché, Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel Notre Dieu Ils l'ont abandonné Ils sont, ils ont tourné les regards du tabernacle de l'éternel Et lui, ils lui ont tourné le dos Ils ont tourné le dos as-tu tourné le dos à l'éternel? Tu es en train d'ouvrir une brèche quand tu tournes le dos au Seigneur. Le combat peut être vrai, c'est vrai. Le combat peut être là, c'est vrai. Mais il y a une solution de récupération. Il y a une solution. Il y a toujours une solution de récupération. Ne dis pas comme cette femme, nous avons mangé notre enfant. Aujourd'hui, nous mangerons le tien. Non. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Donc, il y a une solution au combat le plus rude qu'il peut y avoir dans la vie. La deuxième vérité que j'aimerais nous partager ce matin, c'est celui qui semble être petit et sans importance, aujourd'hui peut être un grand secours au temps de la détresse. Car même le plus petit nombre peut faire la joie de plusieurs. Dieu, il peut utiliser n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Celui qui semble être petit et sans importance aujourd'hui, mais nous apporter un secours important. Et c'est ce que j'ai appris ce matin au travers de, de ce passage. J'ai dit, Seigneur, même le plus petit, le plus minable, quand tu l'apparais, quand tu le vois, tu crois qu'il ne peut rien faire pour toi. Oh roi, tu crois qu'il ne peut rien agir. Marginalisé, rejeté. La Bible dit dans 2 rois 7, le verset 3. Dans la partie A, il dit, il y avait à l'entrée de la porte quatre leprés, Quatre lépreux à l'entrée de la porte. Alors que Samarie est barricadée. Nous sommes en Samarie. Samarie est barricadée. Samarie est, est bloquée à l'intérieur de Mirail. Mais il y a deux leprés dehors, marginalisés. Même dans la difficulté, ils ne veulent pas que ces gens-là entrent. Mais le Seigneur dit autrement. Je ne sais pas, même dans des dans conditions les plus arides. Arrêt... Les conditions les plus difficiles. On ne te donne pas. Accès. On ne veut pas que tu pénètres. Et que tu émerges. Même dans les conditions les plus minables. Oh non. Mais qu'est-ce que tu, tu veux. Oh, non, non. je fait seulement ce petit boulot. C'est quoi. Ramasser des choses à léger. Non. Ce boulot c'est réservé à quelqu'un d'autre. On prend son fer. On met là. Même dans les conditions les plus difficiles. On est rejeté. Même ce matin l'éternel dit. celui qui semble être petit. Ténèbres, bel utilisé. utilisé. Celui qui semble être minable, le Seigneur peut se servir de lui. Chacun de nous peut devenir un instrument de Dieu si cette personne se dispose à entendre Dieu. Qu'importe le moment, qu'importe l'endroit, qu'importe qui nous sommes, cela ne dépendra jamais d'un facteur quelconque. Cela ne dépendra jamais d'un facteur. Dieu soit épreuve. Il aurait dû choisir quelqu'un d'autre. Il aurait dû choisir même le roi lui-même pour l'utiliser dans les camps ennemis. Mais Dieu choisit les lépreux. Pendant que la ville est assiégée, il n'a plus rien à manger. L'espoir est parti. On ne sent plus rien. On a l'impression comme si la vie n'avance pas. Mais Dieu choisit les gens, de faibles à libres. des gens de rien, marginalisés, pour les utiliser. Il y a quelque chose en toi, bien-aimé, ce matin que j'aimerais te dire. Il y a quelque chose en toi, une potentialité. Peut-être que tu te sens négligé, rabattu en toi-même. Tu ne sens plus l'impossible, tu ne sens plus la capacité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un de se réveiller ce matin, il y a encore de l'espoir. C'est en toi que le Seigneur a... C'est son regard Il y a quelque chose en toi Dieu veut utiliser sans tenir compte de ta faiblesse Dieu veut utiliser sans tenir compte Des aléas de la vie Dieu veut utiliser toi à cause de ce combat ici Car il veut Il veut délivrer son peuple Il veut délivrer ses enfants Il veut délivrer son pays C'est toi qui donneras l'information au roi c'est toi qui donneras l'information au roi Bien aimé, quand nous nous regardons nous-mêmes de foi Lorsque nous nous, nous réalisons qu'il y a des choses que nous ne pouvons jamais réaliser Mais Dieu nous dit Il est capable d'utiliser toi dans, ces, dans, dans, dans ce que toi tu crois irréalisable Dieu est capable d'utiliser toi C'est toi qui donneras l'information au roi Tu nourriras des rois il suffisait d'une un, petite fille pour dire au général Man qu'il avait la solution. Des fois, la solution vient de petits. Des fois, la solution vient de, de gens qui n'ont pas de forme. Et ce matin, peut-être que tu te crois ne pas avoir une forme convenable. Tu es vidé au-dedans de toi par le désespoir. Tu sens comme si la vie s'arrêtait. Qui t'a dit que la vie s'est arrêtée qui t'a dit qu'il n'y a pas une lueur d'espoir Qui a dit que nous n'avancerons pas Qui a dit qu'il n'y a plus de secours Qui a dit ça C'est toi qui donneras l'information, c'est toi qui t'élèveras, c'est toi qui seras plus important, c'est toi qui seras le général de ton armée, c'est toi qui seras le maître de ta famille, c'est toi qui vas être, tu es un Joseph de ta vie, tu es quelqu'un d'important dans ta vie. Alors ne néglige pas cela. Malgré du fait que tu sois dehors de, en dehors de l'enclos, cela ne veut rien dire. En fait, la réalité, quand nous observons ces combats, c'est que le combat se passe dehors. Il fallait alors qu'un homme sorte pour aller. Il fallait une armée qui sorte pour aller combattre. Il fallait que la solution, la solution ne se trouvait pas dans l'enclos. De fois, nous croyons que la solution se trouve dans l'enclos, alors que la solution est dehors. C'est des gens qui sont minables. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, c'est possible que Dieu fasse encore avec toi, malgré ce que tu es en train de vivre. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Voilà l'appel du Seigneur de ce matin. Tu es fatigué de quoi? Oh, pendant ces temps de confinement, il y a un certain nombre de pourcentages qu'on est en train de, de dire et de nous, de, nous, de nous montrer au travers de médias. On nous dit, voilà, la, la violence conjugale a pris de l'envol. Ça, ça, ça, ça s'est tellement accru aujourd'hui que les femmes ne supportent plus. Il y a trop de coups et la police dans, dans les réseaux sociaux ou partout ailleurs, outre-mer ou dans d'autres pays, sous d'autres cieux. On nous en parle. Peut-être que tu es violenté. Mais le Seigneur te dit, c'est au travers de toi que je ferai quelque chose. C'est au travers de toi. C'est toi qui donneras aux autres. Tu es la source. Oh, J'aime lorsque le Seigneur me dit que je suis la source. C'est-à-dire, c'est moi qui prends vers Dieu pour ramener aux autres. Oh Seigneur, aide-moi à devenir cette source-là. Aide-moi à devenir cette source-là. C'est toi qui nourriras tout un peuple. C'est toi qui apporteras la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que c'est toi que Dieu a placé là, pour que tu entendes la parole et que tu amènes aux autres, pour que les autres soient sauvés et que nous ne participions pas à la défaite, mais que nous soyons un peuple courageux et nombré à crier la victoire de notre Dieu. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu es ce peuple-là, tu es parmi ces gens-là. Ne néglige pas la grandeur qui est en toi. Paul dit ceci, il dit, ce n'est plus moi qui vis en moi. Vous savez bien, mais quand nous avons Christ en nous, ce n'est plus nous qui vivons en nous. En réalité, ce que je fais, c'est Dieu qui le fait. J'aurais dû faire la chose, mais je me rends compte que la, la petite chose que je suis en train de faire, mais Dieu m'amène à, à ce que cette chose-là devienne grande. Et si je regarde, je dis, oh Seigneur, mais c'est toi qui m'aides. Là, je ne repas plus. Comment est-ce que cette opportunité s'est présentée devant moi? Comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que cette chose ici arrive à instant où il fallait comment ça se fait qu'un sac de riz vienne dans ma maison alors que la crise a été déclarée comment ça se fait toutes ces choses là c'est dieu qui le fait il fait concourir toutes choses bonnes pour ceux qui aiment les seigneurs et j'aime ça seigneur alors ne reste pas à croire que tu es minimisé Dégage le potentiel qu'il y a en toi. Vous savez, chacun de nous a quelque chose de latent en lui. Il suffit juste qu'il se découvre pour qu'il soit une personne importante. Les hommes que vous voyez importants aujourd'hui ont été les hommes faibles autrefois. Ils étaient des hommes affaiblis autrefois. Oh, Mais Dieu a permis qu'ils deviennent des hommes puissants. Pourquoi Parce que Dieu a mis en eux quelque chose. Tu as quelque chose que tu dois développer. Ces lépreux-là ne, ne sont pas restés comme ça, assis. Oh, nous mourons seulement là. Non, non, ils ont commencé à prendre des initiatives. Ils ont commencé à prendre des initiatives. Malgré l'apparence de mon corps. Frère, écoute ça. Malgré l'apparence de mon corps. Malgré mon histoire. C'est peut-être que ton histoire fait en sorte que tu viens d'une contrée lointaine où on ne connaît même pas. On ne connaît même pas le nom. D'où il est-il est venu D'où est-elle venue de Nazareth, mais non, ce n'est rien. Nazareth, Est-ce que de Nazareth sortira quelque chose de bien? Mais le Seigneur te dit, il sortira de toi quelque chose de meilleur. C'est ça la bonne nouvelle. Et j'aimerais que tu le saisisses ce matin. Qu'on ne dise pas que toi, tu es négligeable. Non, découvre-toi à l'intérieur. Des fois, c'est au-delà de nos limites que nous découvrons notre potentiel. Lorsque nous arrivons au fond, c'est là où nous voyons que Dieu est capable. Nous remarquons que, ah, Dieu m'a rendu capable à tel point. Oui, frère, ma soeur, Dieu t'a rendu capable. Dieu t'a rendu capable. Toi aussi, tu peux avancer. Ce n'est pas seulement accordé aux autres. Tout à l'heure, je disais, il aurait dû choisir un homme à l'intérieur du camp. Ça pouvait être le roi lui-même. Ça pouvait même être le sujet du roi. Il y aurait eu une révélation et cet homme allait sortir, marcher. On aurait dû entendre le, le son des chars de l'autre côté du camp adverse. Mais ce n'est pas arrivé comme ça. Il choisit parmi les lépreux. Oh Seigneur, toi tu fais selon toi. Tu fais selon toi. Tu fais selon toi. Frère, écoute-moi ce matin la troisième vérité que j'ai pu dégager de, de, de cette pensée. C'est que même au fond de la douleur, même au paroxysme de la douleur, nous devons garder espoir car la lueur de la solution n'est pas loin de Dieu. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, Dieu peut faire encore, il peut faire encore et encore faire et encore faire. Tant qu'il y a la vie, Dieu peut faire. La solution de Dieu vient quand nous avons la foi, car tout ce que nous faisons, quand nous sommes avec Dieu, finit toujours par réussir. Ça finit par réussir. Nous devons donc croire, oui c'est douloureux, mais croire que Dieu est en mesure de faire. Deux rois, le chapitre 7, le verset 1 dit, Élisée dit, écoutez, la porte de l'éternel, ainsi parle l'éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farine, pour un cycle et des deux mesures d'orge, et pour un cycle à la porte de Samarie. C'était la parole de Dieu. Et Dieu nous donne la parole. Ce matin encore, Dieu te donne la parole. Le problème, c'est ce que tu dois croire à cette parole pour voir les effets de la parole. Et nous voyons qu'ici, il y avait un officier attaché auprès du roi qui n'a pas cru à cette parole. Oh, telle chose viendra. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, Pél aimé, avec tous les médias, les informations, tout ce qui se passe partout ailleurs dans le monde, les gens commencent à avoir de moins en moins la foi. Parce qu'on ramène au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui. On, on, on ramène, on ramène. Et puis, finalement, parce qu'on a trop ramené, on s'est dit il n'y aura plus d'espoir. Le pays est foutu. La nation est par terre. Il n'y aura plus d'espoir. Mais moi, je crois, Seigneur, que tu peux rélever une nation. Je crois que tu peux prendre une famille comme, comme tu as pris celle d'Abraham, éternel, et la mener au loin. Tu peux encore, Seigneur. Tu peux. Il n'y a rien. Rien qui interdit au Seigneur de le faire. Le problème, c'est de croire. Crois seulement. La Bible nous dit :« Et tu verras la gloire de Dieu. » La foi, c'est bien, mais il y a aussi un autre fait qui doit être qui doit être constaté, c'est celui qui croit, c'est c'est l'initiative. Fais quelque chose, frère. Prie, oui, prie. Crois. Il faut qu'il y ait une action. Je prie, mais je fais quelque chose. Ne reste pas rien faire. Fais une action. C'est à travers de ce que tu fais que Dieu va se découvrir. C'est au travers de ce qui... Regardez, il dit aux... aux les peuples les, les, les, les, les, les, les prennent l'initiative, ils restent là. Et puis, je ne sais pas comment est venue cette idée. Boum! Ah. Ah, allons dans les camps. Si nous restons, nous allons mourir. Si nous... Mais comment est venue cette initiative alors que c'était trop dangereux, trop risqué Déjà si vous entrez dans le camp de, de, des, des Israélites, on vous tuera. Combien plus forte raison les camps ennemis? Mais ils se sont décidés à partir. Des fois, il faut prendre des initiatives. Croire que Dieu va faire, mais aussi faire de pas. Faire un pas. Oh Jésus. Faire un pas. La, voix, la, la vie sur la terre est courte, bien aimé. Sans tenir compte de l'éternité. C'est comme se satisfaire. La vie sur la terre est courte. Vivre sans tenir compte de l'éternité, c'est comme se satisfaire d'un gobelet et manquer l'océan. Dieu nous offre l'océan, mais nous, avons, nous nous contentons d'un gobelet. C'est ce qui se passe. Il faut croire que Dieu existe. Croire que Dieu peut faire des rois le le chapitre 6 le verset 29 nous avons il nous dit ceci le chapitre 6 le verset 29 nous dit nous avons fait cuire mon fils c'était une femme qui l'a rapporté au roi et nous l'avons mangé nous l'avons mangé et le jour suivant je lui ai dit donne ton fils elle disait à une autre femme et nous le mangerons mais elle a caché son fils combien sont ceux qui mangent leurs enfants aujourd'hui et ne tiennent pas compte de ce qui doivent faire demain combien ceux qui mangent leurs enfants aujourd'hui ils mangent leurs leur fils ils mangent leurs enfants parce qu'ils veulent vivre maintenant ils profitent d'un gobelet alors qu'il y a toute une mer là ils veulent tout manger maintenant ils veulent tout faire maintenant alors qu'il y a une vie éternelle frère préserve cette vie maintenant là parce qu'il y a une vie bien meilleure demain Si cette femme avait conservé son enfant, dit non, je crois encore que le Seigneur peut faire demain, on n'aurait pas pu manger cet enfant. Et c'est ce qui arrive dans le chef de tout un chacun de nous. Quand nous voyons que la vie est, est tellement dure, nous, nous faisons tout pour réussir. Nous faisons tout pour réussir. Nous pouvons même manger nos enfants. Nous pouvons même sacrifier ce qui n'est pas sacrifiable. Et ce matin, je voudrais te dire, sois confiant en Dieu, sois confiant en l'éternel, il te donnera la réussite, sois confiant. Le Seigneur nous offre une nouvelle vie. Si nous croyons à sa parole et nous, rejetons, nous ne rejetons pas ses serviteurs, bien aimés si nous croyons à sa parole et nous ne rejetons pas ses serviteurs, quelque chose se fera dans notre vie de roi. Le verset 7 de roi, le chapitre 7 de verset 10, dit ceci. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'éternel fera de fenêtre au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Pourquoi Parce qu'il a opprimé l'homme de Dieu. Il a douté à la parole de Dieu. Il a fait en sorte que la parole de Dieu soit inutile pour lui. Ce matin, je te dit, ne doute pas, n'entends ne, pas des racontats. On est en train de, de, de, de filipander les gens. Tu t'associes tu là. On est en train de faire ceci. Tu t'associes. Non, n'entends pas toutes ces paroles qui, qui sont en train de semer les doutes en nous. Nous croyons que Dieu est capable de faire. S'il y a une parole qui sort, alors crois-les, fais une action et le Seigneur sera avec toi. Bénis, bannis les doutes dans ta vie, crois que Jésus est capable de faire et tu le verras faire. Je crois que Jésus est capable de faire. La quatrième vérité, bien-aimé, ce matin, c'est que être avec Dieu, c'est faire de son combat, le combat de Dieu. Car il donne la victoire au-delà de ce que l'homme peut vaincre. Je ne sais pas. Être avec Dieu, c'est faire de son combat, son combat à soi. Le combat de Dieu. Car il donne la victoire au-delà de ce que l'homme peut vaincre. Cette histoire m'apprend ça. Quand je regarde c'est ces, ces lépreux, je ne peux pas imaginer que le combat de ces lépreux, qu'ils le vainquent, qu'ils entrent dans le camp de l'ennemi et que l'ennemi s'enfuit comme ça. Non, ce n'est pas eux. Et Nous l'avons vu que c'était l'éternel qui l'a soutenu. Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. Dieu est capable de transformer les bruits de tes pas à un puissant tonnerre d'une arme. Dieu est capable de transformer la petite touche de ta main à une main puissante de l'autre côté. Tu agiras de manière forte. Dieu est capable de toutes ces choses. Tu ne fais qu'un petit mouvement et là-bas il y a des choses étonnantes qui se font. Dieu est capable de toutes ces choses. de rois 6, le verset 16 dit, il répondit ne crains point. Car ceux qui, sont avec, ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je me dire à quelqu'un ce matin, oh, alors qu'Élysée se retrouve devant le, une forteresse de l'armée syrienne. Son, son serviteur était en train de trembler, oh qu'est-ce qui va nous arriver, mais Élisée avait l'assurance parce qu'il a la foi en Dieu il regarde, il n'a pas regardé avec le yeux physique mais il a regardé avec le yeux de son cœur. il savait qu'une chose que l'armée de l'éternel est le plus puissante parce qu'il y a de milliards et de milliards de soldats dans cette armée et aucun, aucune armée sur la terre est capable de renverser l'armée de Dieu parce que Dieu est tout puissant et il n'y a, a aucune situation qui soit capable de freiner la puissance de Dieu. Il dit non, non, fais, regarde, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là devant toi. Cette crise n'est pas plus puissante que, que notre Dieu. Ce qu'il est a devant de toi n'est pas aussi puissant que ce que tu crois. Car Dieu est capable de renverser des situations. Il, est, il en est capable, rien ne les résiste. Frère, ce matin, je voudrais te dire... Rien ne résiste à Dieu. Rien ne résiste à Dieu. Ne reste pas indéfiniment assiégé. Vous savez, dans notre vie, nous, nous, nous avons l'impression de rester assiégé. Nous avons l'impression d'être assiégé par l'ennemi tout au long de notre vie. Tu n'es pauvre, tu grandis pauvre, tu travailles, tu n'as pas d'emploi, tu vas, tu travailles difficilement. Et puis, certain que je mourrai comme ça. Qui t'a dit ça? Tu n'es lépreux, tu, tu n'as pas de force, tu es en train de, de tu es aveugle, tu, Tout ça là dans ta vie, tu es en train de. La vie est en train de grandir. Oh, mais un jour Dieu décide qu'il y ait des gens qui vont assiéger la ville pour que toi tu sois important. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es important. Tu es important. Nous ne resterons pas indéfiniment assiégés dans la vie. Il y a un temps où le combat nous accable. Il y a aussi un temps où Dieu décide de changer la destinée dans de notre vie. Esaïe, le, le, le chapitre 8, le verset 23, a dit ceci. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. »« Où il y a maintenant des angoisses, frères, dans cette terre ici, maintenant, il y a des angoisses. »« Les gens sont fatigués. Les gens ne savent plus quoi faire. Comment manger Ils ne savent plus. »« Il y a l'angoisse. Mais je dis à quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas toujours. » Les ténèbres ne prendra pas toujours contrôle. Les ténèbres ne sera toujours pas devant ta maison. Les ténèbres ne sera pas toujours là. Il n'y aura pas toujours un chef occultiste devant toi. Il n'y aura pas toujours ceci devant toi. Non, je dis à quelqu'un c'est possible que l'Éternel renverse la tendance, car c'est ça la mission de l'Éternel pour ce matin. Il veut t'apporter une bonne nouvelle pour renverser la tendance, la tendance qui t'a beaucoup fait souffrir, la tendance qui t'a donné à ne plus croire en Dieu. Ce matin, je vais te dire, crois l'Éternel et tu verras. Crois l'Éternel et tu verras sur la croix de Golgotha Jésus avait tout accompli Jésus a tout accompli et j'ai compris ça quand j'ai vu combien ces hommes sont venus dans ces camps de Syriens avec facilité ils entrent dans une tente, ils prennent tout ce qu'ils veulent ils en sortent, ils prennent ils... oh Seigneur, quand Jésus accomplit une chose dans ta vie tout devient facile frère tout devient facile et le mieux à faire, c'est de ramasser la grâce. Et ce matin, je présente une grâce devant quelqu'un. Ramasse-la. Si quelqu'un est encore dans cette difficulté, si ton cœur n'est pas encore disposé, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras la joie, la paix. La Bible dit la paix de Dieu qui se passe tout entendement. Oh, demeure dans nos cœurs. Seigneur, demeure dans mon cœur. La paix de Dieu qui se passe tout entendement. Sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Vous savez, les lépreux, quand ils arrivent, le chapitre 2 Roi, chapitre 7, le verset 8, dit Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent. Et ils emportèrent de l'argent, de l'or, de vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre. Ils emportèrent des objets qu'ils a... qu allèrent cacher. Vous savez, quand la grâce de Dieu se dispose sur vous, toute, toute chose devient possible. Et ce matin, j'aimerais que la grâce de Dieu se dispose en toi parce que tu as ouvert ton cœur. Tu as entendu, tu as pris l'initiative de faire un pas pour que l'éternel te rencontre. Et si tu fais un pas, le Seigneur te verra. Et si le Seigneur te voit, tu verras la grâce de Dieu. Tu ramasseras des choses, tu seras dans la joie. Il y a des choses qui sont en train de te passer outre Tout simplement parce que tu es en dehors de la grâce de Dieu Tu es en dehors de l'appel de Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire que Dieu peut faire encore ce matin Je t'invite à venir Viens, notre Seigneur est encore capable de faire Bien aimé, il y a la vie en Jésus aujourd'hui Je ne peux pas me taire Jésus m'a tout donné et c'est ce qui nous enseigne ces passages également. Jésus leur avait tout donné. Ils entrent ici, ils le trouvent. Ils, ils entrent là-bas, ils trouvent. Oh Seigneur, ils vendent ici de l'or, de l'argent. Ils partent là-bas. Oh Jésus, comment est-ce que toutes ces choses peuvent nous arriver? Comment? C'est la grâce de Dieu qui se répand sur toi. Mais quelqu'un parmi eux hey, prend conscience, il dit, mais frère, attention, dans le le chapitre 7 de Deux Rois, le verset 9, il dit, « Puis ils se dirent l'un à l'autre, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, frère, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » J'aimerais te dire, comme moi aussi j'ai été saisi par ce message, je dit, « Non, non, non, je n'agirai pas bien si je, je n'apporte pas cette nouvelle à quelqu'un. Cette journée ici que vous voyez, si quelqu'un a la foi, il verra que c'est une journée de bonnes nouvelles. » Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Y a-t-il une personne qui va venir avec moi ce matin pour que nous informions à toute la terre entière que Jésus-Christ est roi et qu'il n'y a la grâce qu'en lui même si Covid-19 s'est élevé, mais il y a de cela là que Jésus a ordonné que le Covid-19 ne touche pas. Et nous croyons à cela. Oh, nous vivons la gloire de Dieu. Oh, l'Afrique était destinée à mourir, mais l'Afrique a montré une certaine résistance et elle continuera à montrer à cause de la foi en Jésus. Nous croyons que le Seigneur est puissant. Nous croyons qu'il fait agir encore. Frère, j'aimerais conclure ce message en disant « Ton combat sur la terre est toujours... » actualité, à tout moment dans ta vie. À tout moment dans ta vie, l'ennemi peut assiéger et te mettre dans un état de crise atroce. Malgré cela, malgré cela, Dieu a toujours une solution pour toi. Dieu a toujours une solution pour toi. Ce qui semble être petit sans importance aujourd'hui dans ta vie, peut être d'une grande importance pour Dieu. Ne néglige rien. Ça peut être d'une grande importance pour Dieu. Celui qui a, en, ce qui a en toi, peut faire la joie de plusieurs. Ce qui a en toi peut faire la joie de plusieurs. Dieu peut utiliser avec n'importe quoi, avec n'importe comment ou n'importe où. Il peut utiliser un homme, oh, je ne sais pas, de ton pays. Il peut utiliser un homme de ta famille, même que tu toi-même. Même dans cette crise, garde espoir, car la solution n'est pas loin de notre Dieu. La solution n'est pas loin de Dieu. Tant que tu as la vie, oh, quand tu as la vie, Dieu peut encore et encore faire, il fera. Il n'y a rien qui, qui est arrivé dans l'agenda de solution de Dieu. Il n'y a rien qui arrive à bout, rien n'est achevé. L'agenda de Dieu a des pages infinies. Il ouvre et il y a des solutions, il ouvre et il y a des solutions. Le lendemain, il donne, il donne, il donne, il donnera. Rien ne restera pour donner. Alors quoi c'est tu verras la gloire de Dieu ton combat, le combat de Dieu. Car il donne la victoire au-delà de ce que l'homme peut vaincre. Oh, dans le camp des, des, des, des Syriens. Le pas de chat se faisait entendre lorsqu'ils ont entendu les avaient, les prêts marchés. Ils étaient en train de marcher, ils étaient en train de marcher. Et chaque pas représentait, chaque pas représentait un bruit terrible dans l'autre camp. Oh, ce matin, j'aimerais que tu marches dans la foi, que tu ailles dans cet endroit-là, que tu prennes l'initiative pour que le pas, et que l'éternel prenne tes pas qu'il le multiplie. Y a-t-il quelqu'un qui va se lever avec moi et qui va faire un pas qui qui va avancer, qui va dire au oh, Seigneur, Seigneur, je vais voir. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'élever? Bien aimé, lève-toi là où tu es, à la maison. Tu peux t'élever. Oh, oh Seigneur, tu es capable de faire. Alléluia, oh, tu es capable de faire. Tu es capable de faire. Oh, la victoire est pour nous au nom de Jésus. La victoire est pour nous au nom de Jésus. Oh et Say Yesu Jesus Masie oh, elonga Seo Say oh, manana zambi away ngeliyo. Jesus Yesu nanga. That's Oh, Elonganga, yes, hey, Oh, Elonganga, oh, one, hey, oh, oh no, Yes, Oh, Nabi Tumba nanga es. Oh, Yesu Masi Okolonga oh, Nabi Tumba Nanga, Yahweh Say, Oh, Yahweh Nanga Natalelio, Yesu Elonga Nanga Natalelio, Yesu Elonga Nanga Oh, Pona Resite Nanga, Yes Oh, Yesu Masi Oh, ponagasi tenanga la bomoyo yo yo moana. Yahweh na azaleio, Jesus elonga nanda azaleio. Jésus est oh, Jésus est si la vie est mama ya ya Kumama yo yes Yesu we Kumama yo Yesu we Kumama yo Yesu we Kumama yo Yesu we Kumama yo fesi elonga Kumama yo nsimbi elonga Eh Kumama na bo ina bo Yesu Yesu Souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, posa. souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, souhait, Jésus, nous voulons voir ta gloire ce matin, Nous voulons voir ta présence, même si l'ennemi a entouré, même si l'ennemi a dit que ça ne marchera pas. Moi je crois dans mon cœur que tu peux me faire avancer, bien aimé, crois dans ton cœur ce matin et prie avec moi que l'éternel peut te faire avancer. Tu avanceras au nom de Jésus, tu proclameras des choses au nom de Jésus. La bonne nouvelle viendra de toi au nom de Jésus. Tu ramasseras la grâce au nom de Jésus. Il n'y a rien qui te comblera. Il n'y a rien qui te troublera. Merci Seigneur pour ce matin. Merci mon roi. Oh, merci mon Jésus. Merci mon Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer les rois, des rois. Oh, oh, nous voulons t'acclamer les seigneurs, des seigneurs. Merci bien-aimés. Merci vous tous qui avez suivi. Ces moments de, de louanges et d'adoration, mais aussi ces messages que l'Éternel nous a disposés ce matin, nous sommes dans la joie. Vous tous qui nous suivez sur notre page SEF, la borne King Kanda, vous pouvez partager. Pourquoi pas partager, partager, donner la bonne nouvelle à ceux qui veulent bien le recevoir. Nous vous disons merci et nous nous fixons encore un autre rendez-vous prochainement. Que la grâce de l'Éternel soit avec nous, que la grâce de l'Éternel entre dans nos maisons, que le combat qui a été notre combat durant toute cette journée, durant toute la semaine ou durant toute l'année, soit un combat vaincu par l'Éternel lui-même. Bien, mais nous ne pouvons pas vaincre nous-mêmes si ce n'est par la force que nous donne Dieu. Et ce matin, le Seigneur t'a donné cette force là-bas avec la force. Que tu y as, Et l'éternel fera des choses merveilleuses Soyez bénis au nom de Jésus À très prochainement Personne Personne Personne Personne Il lui ressemble Il est le Dieu du gloire Et le